Et maintenant dis-moi qui a raison, qui a tort Le succès me fait un sourire que j'adore, oui Je sais bien que les MC sont des gamins Et que tous les négros là sont plus à bord hein Aujourd'hui dis-moi qui a raison, qui a tort Le succès me fait un sourire que j'adore, oui Je sais bien que les MC sont des gamins tous les négros, là je plus à bord. Hein, clan, j'ai bagarre, garde, prends mes gardes dans la garge, mais ma garge, que les traves de Rio, comme dans Agar Rio. J'efface leur libido pendant que la marque pose dans le Haga Rio. Hein. J'rappe, on attend des fans pour la vente et j'rappe. Dans l'attente des schlacs, on m'attend des harpes. J'apporte et je nettoie pour m'avancer tave, tu ne pas me tenter toi. Je pense au kill quand je pense qu'il tant penser j'en pas, j'attire, dans la Scénariste à l'approche, c'est sa propre, tant que c'est pas infanté. Je fais joueur dans mon rap, et quand il sera dot à mon flow, j'en ai d'autres D'ailleurs, faut que j'approche pas force, c'est menté, vers tu en bitch. Quand je pense les rappeurs s'accrochent à leur miche. je su psy comme Supermani en bonne absence. Moi qui de mauvaise Il me fait pas la bise. Beau des tubes, c'est pas trop mon buiss. Hein? Aujourd'hui, dis-moi qui a raison, qui a tort. Le succès me fait un sourire que j'adore, oh oui. Je sais bien que les MC sont des gars et que tous les négos lâches sont plus à bord Hein Aujourd'hui dis-moi qui a raison qui a tort Le succès me fait un sourire que j'adore Oui Je bien que les MC sont des gamins Et que tous les négos lâches sont plus à bord Place coropées Tout pour les pèpes pepes Passe coropé eh S tout pour les pets pepes Passe à coropet eh tout pour les pets pepes Passe coropé eh arriver ici, j'ai dû faire 10 milieux. à vie valures, je sais que je suis ma piste. Mais j'ai grand besoin d'ouverture dans mon milieu. Tu veux me et la famure, tu rapes comme un autiste. Je serre les toits, il commence à faire beau. Tous mes ennemis meurent. Je trouve que c'est une belle journée pour un concerto. En une dièse mineure, ça sert à rien d'être gris. J'ai beaucoup plus écrit, frelons. Selon ma pagination, tu rêves de la victoire, mérite que le mépris. Mais bon, t'as de l'imagination. Maman rappe des beat rap, tu se graves des beats selon. C'est test de sidaction J'ai arrêté de beat je suis resté à trois plaques, tout rond. Pour rester dans vrai absent, ouais. Et maintenant dis-moi qui a raison, qui a tort Le succès me fait un sourire que j'adore Oui, je sais bien que les M6 sont des morts Et que tous les négro-lâches sont plus à bord T'es qu'un manchot, je fais des gros revers sur ta battue ou sur Android. Le son est chaud, assis-toi dessus, t'en attraperas des hémorroïdes On a connu le triage, de ce sillage Au fut à quoi c'est par la barque Je pas triffé dans le virage Je suis le premier dans la ligne droite, t'en mes bacs T'aimerais tracer mon passé, mais tu ne peux pas vu que j'en ai pas. Tu veux un parcours historique, t'as qu'à continuer sur mes pas. fais de l'oseille, oh, tu n'en fais pas. L'avenir est assuré, donc je ne m'en fais pas, ouais Je suis la guerre, bien sûr que je le prône et je me reproduis comme héros Je vais faire la guerre, pas être sur le tronc J'aurais quoi attraper une sclérose Comme me fénières Je pourrais même écrire dans un thème conscient Je relais mes lines avant de dormir Pour les ressortir dans le subconscient déjà le front en sueur Fais quand même gaffe parce qu'il te tue pas Si je t'épargne, j'suis je de bonne humeur Donc je t'y habitue pas À part le coucher de soleil Derrière moi je ne vois personne et devant moi, y a que mon ombre. Marre de palper des pièces jaunes, moi. Je veux les grosses sommes, je veux des nombres. Sur moi, la street déteint, je le tinton. Va pas peine sortir de la pénombre. Et la rage au ventre, j'en ai encore. Toi, t'as dû foutre plein les tripes. C'est Caligula, rappeur hardcore, spécialisé dans les l'ego trip. Aujourd'hui, dis-moi qui a raison, qui a tort. Le succès me fait un sourire que j'adore, oui. sais bien que les MC sont des gamins. Et tous les négos, là, sont plus à bord. Sans corbeille, tu pourrais faire eh, eh, eh, eh,